On avait comme projet d'aller au pont du Gard, mais il fait pas beau. Franchement, on s'est fait un, un peu prendre par une espèce de pluie d'orage et ça, ça pleut encore là. C'est pas les meilleures conditions, mais on est des terres en vrai. Et normalement, ça cliff du premier étage. Il pleut, on est trempé, mais quitte à être mouillé. On doit être mouillé dans l'eau. Ah là voilà mais... Let's go C'est pas parce que je l'ai dit que je vais sauter. <rire> oh, il est magnifique, hein. il est tellement beau. Il est très beau. Les gars, c'est. C'est un petit pont histoire que je vous fais, mais c'est un pont qui a été construit au 1er siècle. Donc euh, c'est un des plus vieux ponts de France, même d'Europe. Donc là on va de un sacré monument d'histoire. C'est combien 22 mètres. Pont du Gard. Bienvenue. Bon là il y a Mehdi qui va faire euh, la petite coulée. Et en même temps il va il va se mettre en bas euh, en cas où euh, on ne sait jamais. Parce que 22 mètres c'est commencé à être dangereux quand même. 3, 2, 1... Oh, il est vraiment trop chaud. Putain, je le dis tellement mais c'est un génie ce mec. This one's for the grind. I C'est had Wouah ce genre de moment c'est fou Ils sont tellement chauds les gars c'est fou En fait de l'autre côté du pont Il y a un endroit où on peut prendre de l'élan Jérémy est en train de regarder pour faire un tricks Où il y a besoin d'élan Sauf que ça glisse de ouf Et là il y a Mathieu qui est en train de faire une coulée Puisqu'on est pas sûr qu'il y ait du fond de l'autre côté Il y a du fond je pars trop vers le bas, je vais partir en surac, donc faut vraiment que je prenne de la hauteur pour mettre bien. Et euh, c'est un peu stressant. calme. <rire> en vrai, je, je réfléchis encore. Hein. Je sais pas encore si je pars, Mathieu. Je réfléchis. Mathieu, je vais pas y aller euh, aujourd'hui. Je vais, je vais en refaire encore plus à 17, 18 mètres avant de me lancer à, à cette hauteur. Et tu veux pas faire un droit Ah, je peux faire un gros droit si tu veux ça. Il y a pas de souci. <rire> Part, let's go! 3, En fait, il fait zéro éclaboussure, c'est incroyable! C'est <muches> incroyable! <muches> <muches> Tout début de la course, il y a eu un petit appui qui fait. Wouah! <muches> tu vois, parce que ça guide beaucoup là haut Mais vu que j'avais quelques d'autres appuis derrière, ça posait pas de problème. On vient de spotter euh, le pont du Gard avec le Wheezy C'est vraiment le feu, des bonnes sensations, ils ont kiffé. Wheezy Gang aimerait lancer un défi. Euh, Maxwell et Carlito, si vous les entendez, cette team de fous là, Max Carito, vous aimez bien vous dépasser les 1000 pompes, euh, la Méditerranée à la rame, euh, perdre du poids pendant 6 mois. Non, on, a un défi. on vous donne 6 mois pour vous entraîner de ouf. Et on se fait un 20 mètres ensemble Il oui. y a Manin qui veut dire ah un mot Je vais vous interviewer Alors elle était bonne Elle était... Okay. Bon. Elle était sucrée. somme Du coup à vous au beurre salé ah. Incroyable. Vous êtes d'accord pour le défi de McFly et Carlito sûr. Ah bien c'est non ah. ah... Vous êtes chaud ah, ils sont pas cap Ils sont pas cap oh. Ils sont pas cap Est-ce que vous avez entendu McFly et Carlito Vous n'êtes pas cap Brigitte Eh Brigitte Elle vous met au défi Je peur de rien Bravo. Merci et bonne soirée une balade. On se balade là dans Saint-Jacques, un quartier qu'on n'a pas trop exploré. Et au final, on avait vu un roof gap, et on l'a fait, bah, il n'était pas immense. Et après, on est allé voir un autre roof gap qui paraissait plus petit, mais en fait qui se fait en dubcha. Donc là où est Louis, jusqu'à ici. Et du coup, ça fait 11, et les murs, il euh, y a une espèce de mousse qui s'est déposée dessus avec le temps. Donc on va aller acheter euh, du scotch, et on va tout scotcher comme ça, ses mains elles vont bien accrocher Il va pouvoir s'enlever ça de la tête et, et faire un dead de 11 en rouvga Mais je crois il panique un peu là quand même <rire> enfin, en fait, <rire> je, je sais que je l'ai c'est sûr Mais se dire que tu vas te lancer là-dessus, ça fait un truc quand même Genre, euh, je sais pas trop quoi en penser <rire> En même temps je suis sûr de l'avoir, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et en même temps, mon cerveau il te dit Attends frérot, là tu vas aller euh, au-dessus de ce gap là <rire> euh, Les mains euh, le... attends, <rire> Tu vas faire un plongon. Enfin Tu vas faire un plongeon euh, au-dessus d'un gap là T'es sûr Et du coup, ça. Euh, ouais, je suis un peu partagé, mais ça va bien se passer. Mais bah, faut une première fois à tout, hein Gros ouais. double chat entre deux toits. Ça n'a pas vraiment de sens en vrai. Mais, mais tu sais que j'ai limite peur de. De louper. Trop hein. pousser. Ouais. Et non, être full en équipe et avoir du mal à ramener. Oui, Mais parce non. que vu que c'est un roux, t'as envie de pousser à fond. Ouais, je pousser fort. Hein. Bon, là, on va à la récepte du toit du nebucha. On va mettre un peu de scotch pour que ça tienne. Mathieu C'est bon, il est parti. Ça y est, on arrive sur le spot. Ah oui, ça marche bien. C'est fait exprès en fait pour enlever le scotch. Il y a un truc qui coupe. Ouais oh, les petits gens. Putain mais vrai, ici. Ici on sait pas beaucoup de vider. Il y a un truc qui fait baliser aussi euh, sur ce double chat, c'est que je vois pas la récepte en fait. Alors quand je suis là, je vois que un mur et je peux que me l'imaginer. Donc euh, ça fait un peu bader. Je sais qu'il n'y a pas trop trop de contrebas donc ça va. Mais ça joue quand même un peu dans la tête. C'est de la visualisation. Ouais. C'est ce genre de truc, faut pas vraiment réfléchir trop longtemps. Parce que plus y réfléchis et moins tu te sens de le lancer en fait. Super. Donc euh, ouais, c'est soit j'y vais, soit je ne sais pas. Ça va être simple. C'est aussi simple que ça. En vrai y a pas de raison que ça merde, l'élan il est parfait. La récepte elle est parfaite, on a foutu du scotch, il va pas glisser, ça va être fou. Franchement ça va être incroyable. Y'a Shukai qui descend, faire un plan iPhone, ça y est il est en bas, et bah ça va partir. Ça, ça ça va le faire wow. oh putain oh, il a overshot le truc ça va ça va et tout. ouais j'ai rien mais j'ai trop poussé oh c'était fou mec <rire> ouais, mais attends, du coup, c'est stylé par contre! <rire> mais ouais, c'est stylé, c'est un Duff-Char roulade! Duff-Char <rire> roulade! <rire> bon, ça m'a rien fait, mais. Oh, T'es chaud! Enfin, ça m'a juste. Ouais. Ça, c'est les risques. C'est les risques? C'est les risques du métier. Bah, ça va repartir! Ok, bah, ça repart. Hein. Ouais, bah, c'est lui! Ouais, Moi, c'est bon. Il arrive! Yes oh, Il est arrivé parfaitement, c'est fou ah, ah, Je suis tellement content Putain c'est incroyable ah là là Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire un double char ou gap Et bah ça y est c'est fait <rire> Ah c'est fou Ça fait tellement longtemps qu'on veut faire ça Et en fait il était à Rennes Ouah je suis beaucoup trop heureux là C'est fou il y a toute la pression qui redescend C'est ouais, indescriptible Incroyable <rire> C'est à ton tour Oh c'est En vrai c'est c'est très stressant en vrai. Surtout que Louis l'a fait en double chat. Euh... Mais ça va le faire hein. Je suis je suis confiant. Putain, en vrai ça fait la pression mais ça va le faire. J'ai l'habitude de faire des corps crookiens maintenant. <rire> mais ouais, il fait euh, 11 avec un peu de hauteur au premier mais ça va le faire je pense. On peut avec le CN7 là, ça va être incroyable. <tousse> Ah il est chaud Ah il est chaud Il fait jamais de 3-6, hein. vraiment pour info euh, Il a fou. dit je vais faire 3-6 pour tester le cork Enfin genre pour faire une prep Et il en fait jamais, c'est la première fois que je le vois en faire un Et fait entre deux toits, c'est vraiment fou ouais, Parce que Shukai Il a comme projet De courir juste ici là. Tac tac tac de faire ça en cork. Ce qui est chaud c'est que ça fait euh, 11 et du coup il bah, y, a, y a le mur euh, de l'autre côté quoi. donc euh, il faut pas qu'il se poque les fesses. Ça va le faire je pense, il a l'air confiant. Il est en train de faire des preps, il est en train de sentir monter le truc, ça va bientôt partir. J'fondrais mec, je suis allé tellement loin T'as fait ah. combien de pieds là, oui. tas 3, 4, 5, 6... C'est un malade mec Il a fait 19 pieds mec hein. bah, Je suis okay, il a fait 19 pieds, ça promet des sacrés dingueries quand même Franchement, allez commander des vêtements pour nous soutenir parce qu'il faut qu'on fasse ça toute notre vie les gars Putain, y'a pas débat Tu vois C'était simple, hein! Wow. Mais oui, c'est. Et son pied, il l'a pas fait comme euh, le Manpower! Bah, ça, ça y est, hein. Un nouveau cork euh, dans la boîte! What mais j'ai vu que t'étais sur l'arbre, j'étais pas. Oh. Mais wow. what? Mais vu où est-ce qu'il a avait... Mais en plus, Ouh. il arrive droit, il roule parfaitement! Mais mec! Mais, mais, mais dis-toi que. C'est complètement fou! Regarde, hein, regarde où est-ce qu'il arrive! Il arrive au niveau de l'autre mur Regarde où est-ce qu'il arrive! Il, il arrive, arrive au niveau de l'autre mur Ah là là! Mec, il a fait 19 pieds! Genre il est arrivé 8 pieds plus loin. <rire> que... Bon les gars c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de suivre nos aventures. Euh, chaque dimanche franchement on y met tous nos cœurs dans ces vidéos. Du coup euh, ça régale de fou. On lit tous vos commentaires. Merci beaucoup. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao